Coucou Vanessa, comment tu vas Je vais très bien et toi Nathalie Très très bien aussi, merci. Donc tu as gentiment accepté de faire un petit témoignage aujourd'hui euh, pour nous parler de la formation Your Nails, de ce que tu en penses. Merci. Et donc euh, voilà, on va peut-être commencer par ce que tu faisais avant la formation. Alors avant la formation, ça faisait à peu près 10 ans que je travaillais auprès d'enfants et avant ça, j'ai fait une formation d'esthéticienne. D'accord, ok. Et donc tu as voulu revenir aux ongles pour quelles raisons ben, parce que j'ai toujours aimé ça et que ben, pendant les 10 ans où j'ai travaillé en crèche, je me faisais faire les ongles et j'ai trouvé ça très chouette. Et euh, quand j'ai fait euh, mon diplôme d'esthétique, c'est la partie que j'ai préférée avec les massages. Donc, je me suis toujours dit, si un jour j'ai l'opportunité de travailler en tant qu'indépendante, je ferai là-dedans. Donc, voilà. D'accord, super. Et donc, du coup, tu as regardé un petit peu les différentes formations qu'il existait sur le marché oui, j'ai un petit peu regardé à droite à gauche, en sachant que j'habite sur Suisse, donc j'ai réussi à regarder un peu sur Suisse, ce qui se faisait, ce qui se faisait pas. Et c'est vrai que ben, je suis maman de deux enfants maintenant, du coup, euh, le temps de faire une formation, plus euh, trouver les moyens de garde et tout ça, ça me revenait très très cher. Et euh, en tout cas, en Suisse, dans le social, on gagne pas énormément, Donc, euh, c'est un gros problème pour moi. Et après, je suis tombée sur ta formation qui me tentait beaucoup. Mais j'avoue que j'ai attendu un petit moment et j'ai regardé pas mal de tes vidéos avant de me lancer. D'accord. Et qu'est-ce qui te faisait peur justement dans le fait de, de te lancer comme ça avec moi ben, j'ai eu très peur du fait que ce soit à distance et de me dire que je ben, j'ai pas forcément un suivi comme quand on a la professeure qui est à côté de nous, enfin voilà, l'ayant fait en direct avec mon diplôme d'esthétique. J'avais la prof à côté de moi qui me disait quand c'était juste, quand c'était faux. J'avais un peu peur de ce côté-là, de perdre ce côté-là un peu euh, plus humain, je dirais, que juste derrière un écran. D'accord. Et du coup, quand tu es rentrée dans la formation, est-ce que tu avais ce sentiment-là ou est-ce que c'était différent du coup ben, C'était très différent parce que ben, déjà, on était hyper bien accueillis dans le groupe privé euh, dans lequel tu nous mets euh, tout de suite. On est hyper bien accueillis, par, que ce soit par toi ou par les autres élèves. Donc, on sent que ben, on est beaucoup quand <rire> même de, à être soutenus. Et le fait qu'il y ait toi qui nous corrige et d'autres élèves, on voit aussi les progrès des autres. Et on se dit, ben, si elles elle y arrivent, pourquoi pas moi plus tard quoi. Tout C'est très motivant. Ouais. Génial. Donc, du coup, tu ne te sens pas seule, alors tu avais peur de, de te sentir un petit peu seule, pas vraiment soutenue Dis-moi ce que tu en penses de ce côté-là. Alors la... oui, effectivement, c'est ce côté-là que je redoutais un petit peu et je ne me sens pas du tout seule euh, dès qu'on poste une photo ou qu'on a un commentaire ou qu'on a un petit coup de mou, ça va moins bien dans la formation, Voilà. Il y a toujours, toujours un commentaire pour nous rebooster et c'est vraiment, vraiment motivant. Ah, génial. Super. Et donc du coup, est-ce que ça te permet maintenant de t'occuper de tes enfants tout en suivant la formation Comment est-ce que toi tu t'organises Alors euh, ma petite dernière a deux mois, donc euh, c'est tout neuf pour moi d'avoir euh, deux à la maison. Alors là j'ai la chance que le premier il va quand même trois jours par semaine à la crèche. Donc, euh, comme je suis encore en congé maths en Suisse, on a pas mal de temps de congé maternité. Donc, je profite de ces trois jours-là intensément où quand ma fille, elle dort, ben, je profite pour faire euh, ben, les ongles ou faire euh, des dégradés. ou, Enfin, en tout cas, m'organiser pour apprendre, regarder tes vidéos. Et euh, le week-end, j'ai toujours une heure où je me dégage pour ça parce que j'ai mon conjoint qui est là et, et il peut m'aider un peu là-dedans. D'accord, super. Donc, tu, tu te vois progresser aussi dans cette formation oui, Alors, je me vois progresser dans cette formation. Après, euh, j'aimerais aller plus vite. Je pense que comme tout le monde, on aimerait toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Mais en tout cas, je sais que mes bases sont, deviennent solides maintenant. Et je me sens plus à l'aise quand j'ai une personne qui vient pour essayer, ne serait-ce que bah, vernis, parce que je travaille avec vernis. Euh, donc, euh, je suis de plus en plus à l'aise face à de nouvelles personnes. c'est euh, chouette. C'est génial. Et justement, tu peux peut-être parler des produits. Pourquoi tu as décidé donc, de choisir euh, ces produits-là ben, j'ai testé d'autres produits avant, enfin voilà, je te le cache pas. Mais euh, c'est vrai que ces produits-là, parce que bah, je suis ta formation et je suis d'avis d'essayer de, plusieurs, plusieurs produits et tes produits m'ont convaincu parce que bah, je suis assez une personne qui aime le naturel, qui fait assez attention à ce qu'on se met sur la peau. Donc, euh, je, travaille, je fais beaucoup de choses moi-même, il y a beaucoup de choses euh, culinairement parlant que je fais moi-même aussi, les confitures pour mes enfants, enfin voilà, plein de choses, la lessive, je la fais moi-même. Et euh, bah, je voulais rester un peu dans cette gamme-là. Et tes produits euh, vont parfaitement avec ce que je recherche. D'accord, oui. génial. <rire> Super, c'est cool. Et euh, justement, alors, euh, donc les produits tu aimes, tu arrives ouais. à t'organiser avec tes enfants, tout ça. Est-ce que tu regrettes euh, de ne pas être allé en centre ou est-ce que tu, tu, recommen tu recommencerais finalement, enfin, euh, tu, tu choisirais à nouveau cette formation-là si c'était à refaire si cette affaire, j'en ferais dès le départ. Je ne serais même pas passée, je pense, par mon diplôme d'esthéticienne parce qu'on est... est plus soutenu et je trouve que c'est nettement plus humain parce que quand on fait une école, ben, les premiers jours, il y a les, je trouve que les professeurs, si je vous ai dire ça. Elles sont là pour toi et puis bah, du moment où on a notre CFC, c'est au revoir. Alors que toi, même si je sais qu'on a nos diplômes, déjà tu nous soutiens à fond là-dedans. Tu nous aides à ouvrir notre entreprise, chose que dans un centre, on n'a pas. Et même après, si on a encore des questions, on peut revenir te voir. Et euh, ça, c'est quand même hyper, hyper, pour moi, c'est hyper gratifiant. Super. Et tu aimes justement euh, l'effet un peu, euh, on va dire, euh, voilà, moi je suis beaucoup dans tout ce qui est ouverture d'esprit. Est-ce que ça t'a aidé aussi personnellement sur le plan personnel euh, Je veux dire, tout ce que j'apporte aussi euh, à ce niveau-là Oui. Alors c'est vrai que vu que je fais la formation chez toi aussi de confiance en soi, ça m'aide aussi au quotidien dans ma vie privée auprès de mes enfants, auprès de mon conjoint, enfin voilà, de m'ouvrir un peu parce que je suis une personne qui est de base très timide. <rire> Donc voilà. Donc, ça m'aide au quotidien et c'est un plus pour moi auprès de mes futures clientes, en tout cas mes modèles, elles ne ressentent pas mon stress parce que je leur pose souvent la question après et elles me disent que ça ne s'est pas ressenti. Donc, euh, je suis contente de me dire que j'arrive à reprendre sur moi et d'apprendre à être un peu moins stressée et voilà. C'est super, génial. Merci. Et donc, <rire> et donc du coup, s'il y avait des filles maintenant qui se poseraient encore la question, qu'est-ce que tu leur dirais Si tu avais un mot à leur dire N'hésitez pas. Ce serait vraiment de ne pas hésiter parce que c'est vraiment... Un... Ouais, c'est comme une famille. Je pense que c'est un mot qui, re qui revient souvent dans, ce, dans, dans les témoignages, mais c'est un, un mot qui est vrai, qui est fort. Et il euh, n'y on on, a pas de concurrence, en fait, entre, entre les élèves. Entre Voilà, on est toutes là pour apprendre. Et celles qui ont plus d'expérience, bah, elles aident les autres. Et celles qui en ont moins, bah, elles se motivent entre elles. Donc, c'est vraiment... Il euh, ne faut pas hésiter. C'est vraiment une expérience importante à faire, je pense. Super, ben, merci beaucoup. Et ton mari te soutient dans cette aventure Alors, il me soutenait pas. Oui. C'était pas, voilà, Pour lui, c'était il y a trop de concurrence, ce n'est pas possible d'ouvrir de, de là-dedans. Et comme il voit que petit à petit, j'arrive à avoir des modèles, il me dit bah « peut-être que ça pourrait… ». voilà. Donc là, il commence gentiment à me soutenir et c'est pour ça sa façon à lui de me soutenir, c'est de pouvoir me dégager du temps de week-end. Et que ben, voilà, je fais aussi ça pour me prouver que je peux y arriver et pour lui prouver que je peux y arriver. C'est génial, franchement. Quand c'est comme ça, c'est vraiment top. Ah, oui. tout, tout vient, tout vient, ouais, tout, tout s'enclenche euh, naturellement et je pense que c'est beaucoup, beaucoup grâce à ta formation. Ah, génial, moi ça me fait vraiment très plaisir parce que c'est justement pour ce genre de témoignage-là que je l'ai fait et, oui. euh, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Merci. Ah bah oui, puis là maintenant, vu que j'ai une deuxième petite poupette qui a deux mois maintenant, euh, je me bats pour eux et c'est vraiment... Euh, J'aimerais vraiment pouvoir me dire qu'un jour, bah, je suis indépendante et je travaille quand j'ai envie de travailler parce que bah, forcément, tout le monde a besoin d'un salaire. Maintenant, euh, j'ai vraiment envie de faire ce métier-là et de me dire que bah, je travaille pour moi et euh, pour mes enfants pour leur offrir une qualité de vie euh, meilleure. C'est top. Tu penses ouais. que c'est la plus belle des raisons de ça je pense aussi. Quand tu es maman, je pense que c'est la plus belle façon de, de travailler. C'est de se dire qu'on est heureuse et de se dire que ben, on voit plus ses enfants, une meilleure qualité avec eux. Et quand on est avec eux, on est 100% avec eux. Et quand on est épanoui, on est aussi à même de donner plus à ses enfants. ça. ça c'est sûr. que Et ça marche déjà maintenant. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai des modèles, alors euh, je fais une pause de semi-permanent. Euh, mes clientes partent, je retrouve mes enfants, j'ai le l'énorme sourire sur les lèvres. Donc, je pense qu'eux doivent le ressentir aussi. Exactement. Je pense je que bon. c'est le cas. Merci. <rire> c'est génial. Merci infiniment pour ce témoignage. Merci ah, pour merci le temps toi. que tu nous as consacré. C'est vraiment, vraiment très gentil de ta part. Et puis, euh, du coup, bah, je te dis à très, très vite euh, sur le groupe. Ça marche. À bientôt. Ouais. Merci, Nathalie. À bientôt. Salut. Ciao. <rire>